caché du monde, ça se passe dans un avenir dans lequel c'est un petit peu compliqué au niveau climatique. Il y a notamment une énorme tempête qui touche toute l'Europe et qui va créer... Euh, finalement une énorme panne d'électricité qu'on appelle la Grande Nuit. Et euh, cette Grande Nuit va créer euh, un chaos euh, à la fois euh, économique puis politique qui fait que la France euh, se retrouve coupée en deux avec euh, le Nord euh, finalement un peu sous contrôle, même très sous contrôle, euh, qui fonctionne grâce à de l'énergie, des ressources euh, euh, pétrolières qui sont euh, récupérées euh, du Groenland et euh, du coup le sud qui euh, est une zone libre qui fonctionne euh, avec très peu d'énergie, pas du tout d'énergie euh, et donc un peu les moyens du bord donc ça fait vraiment deux euh, de façons de penser et de façons de vivre très différentes. Les deux adolescents, euh, donc il y, y a une, une, une jeune fille hein, qui a 17 ans et son frère 15 ans. Donc la jeune fille s'appelle Sienne. Et euh, elle, elle est assez révoltée en fait au début du livre hein, parce que euh, finalement, elle, elle a le sentiment d'être un peu prise au piège de, ce, de cette situation. Ils habitent dans la France du Nord. Et euh, elle, elle n'a pas voulu ça. Elle n'a pas voulu. Euh, elle a pas voulu euh, ce qui, ce, ce, cet environnement qui est, qui est, qui est vraiment compliqué euh, à vivre. Donc, elle a beaucoup de colère en fait au début de, de l'histoire. Et puis finalement, ce, ce chemin qu'elle va faire, euh, en plus, ils perdent leur mère euh, d'une façon euh, tragique. Donc, ça, ça démarre quand même. Euh, de façon très compliquée et en fait ce chemin qu'ils vont faire ensemble avec son frère où ils quittent tout pour euh, finalement traverser euh, la France et, euh, et toutes les rencontres qu'ils vont faire au fur et à mesure de, de leur cheminement euh, bah, ça va les transformer en fait ça va leur euh, permettre de changer petit à petit de regard de se découvrir eux-mêmes et puis de, de découvrir de, plein de communautés qui ont fait d'autres choix qui vivent euh, euh, qui vivent ensemble qui ont réussi à finalement à, en créant des, li, des, des, des liens des liens forts euh, bah, ils ont ils Imaginez des communautés, euh, ils arrivent à se débrouiller, euh, à produire eux-mêmes leur énergie, euh, à vivre en, en sous-sol euh, pour se protéger des, des grosses canicules, par exemple. Enfin voilà, il y a plein comme ça de, de, de, de découvertes qu'ils vont faire, qui petit à petit va les, va les amener, ces découvertes vont les amener finalement, euh, les deux, hein, les deux euh, personnages du livre, à, à changer de regard sur le monde et sur eux-mêmes. Pourquoi faire le choix d'écrire une fable écologique aujourd'hui? Ben, disons que vu le contexte actuel, hein, euh, clairement, là, on, on a effectivement euh, le rapport du GIEC qui nous alerte. Euh, C'est pas le, le premier, hein, donc ça devient de plus en plus pressant. Euh, on sait qu'on est dans la sixième extinction. Euh, voilà, des espèces et euh, par ailleurs, euh, ce sont deux adolescents moi-même, je suis mère de trois, de trois enfants, trois garçons, trois adolescents et euh, je sais que la, la, la jeune génération aujourd'hui euh, s'inquiète énormément, les études euh, le prouvent, s'inquiète pour l'avenir. Donc euh, j'ai eu envie avec ce livre de faire ce chemin avec eux. De... Je suis complètement en empathie avec cette génération-là et de me dire... Euh, euh, oui, peut-être que ça serait compliqué, euh, donc j'ai imaginé beaucoup de contraintes et en me disant, même s'il y avait beaucoup de contraintes, en fait, on, on pourrait quand même euh, trouver des manières de vivre et il y aurait quand même de l'espoir, en fait, dans, cette, euh, dans, dans ces contraintes, dans ce contexte difficile il euh, y aurait des possibilités et il y aurait de la joie à vivre, et c'est ça que j'avais envie de, de raconter. C'est ce chemin-là que j'avais envie de faire et je l'écris pour mes enfants, je l'écris aussi pour toute la jeune génération qui, voilà, qui a 16 ans aujourd'hui et qui se pose des questions et qui s'inquiète de, de l'avenir. C'est vraiment la part qui m'a énormément plu, même si ça a été beaucoup de travail, mais euh, du coup j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé, beaucoup échangé aussi euh, sur euh, toutes les, les solutions qu'on pourrait euh, imaginer, les solutions écologiques pour euh, répondre à des problèmes qu'on a aujourd'hui, qui sont des, des, des problèmes énergétiques, des problèmes techniques, euh, mais aussi euh, des innovations euh, sur notre façon de fonctionner ensemble. Et euh, j'ai voulu euh, finalement construire un univers autour de, de tout ça pour sortir juste de, de, de, finalement, de choses écrites, mais qu'on puisse s'imaginer en fait vivre dedans. Et donc voilà, ça a été euh, ça a été ça a été ça a été ça le, le, le côté vraiment très très chouette de, de... De ce projet c'est que ça m'a permis vraiment de euh, d'imaginer à quoi pourrait ressembler euh, voilà des, des technologies euh, non, enfin des technologies c'est pas toujours des technologies d'ailleurs parfois c'est des choses simples mais comment à quoi ça pourrait ressembler un monde en low tech euh, à quoi euh, pourrait ressembler une vie euh, en souterrain à quoi pourrait ressembler euh, un jardin forêt autour euh, autour d'une d'un village ou d'une ville à quoi pourrait ressembler enfin voilà et je les ai décrits dans le livre donc c'est vraiment euh, ça qui m'a beaucoup plu alors ce livre m'a amené en fait à rencontrer énormément d'acteurs engagés dans, dans la transition écologique hein, que ce soit des scientifiques que ce soit des scénaristes j'ai rencontré les scénaristes de bande dessinée euh, j'ai rencontré la co-scénariste du film home de yann artiste bertrand qui s'appelle isabelle delanois j'ai rencontré des scientifiques j'ai rencontré des journalistes j'ai rencontré des activistes j'ai rencontré, rencontré des artistes euh, mais aussi des ingénieurs et c'est ça qui était intéressant euh, dans ce chemin dans ce chemin chemin d'écriture c'est qu'effectivement euh, c'est cette richesse en fait de, de pouvoir échanger avec ces différents profils euh, et de, de, de réaliser qu'en en fait il y a plein de solutions qui existent euh, qui, qui pourraient être mises en œuvre et euh, ça ça m'a vraiment passionné ce, ce, ce, ce chemin que j'ai pu faire euh, vraiment euh, et c'est toutes ces rencontres euh, dont le livre d'ailleurs euh, vraiment est, est la preuve et hein, nourrit euh, ça a été vraiment quelque chose de génial